Comment créer son plan d'entraînement triathlon ou comment faire les bons choix pour établir son programme d'Ironman et réussir sa préparation J'ai posé la question à François Cartezer, il est triathlète et qualifié au championnat du monde de triathlon. Et pour préparer la partie natation, je t'offre un tableau de zone pour te permettre de comprendre comment préparer tes entraînements natation. Tu peux le recevoir en cliquant ici ou bien directement dans la description. Allez, je te laisse découvrir tout de suite notre entretien en vidéo. T'es prêt C'est parti j'ai une question, euh, c'est une question qui revient assez régulièrement euh, pour, les, euh, pour les triathlètes qui me suivent, ouais. euh, bien souvent quand tu fais du triathlon, tu as à la fois la natation à travailler, tu as le vélo, tu as la course à pied, quand tu es débutant tu sais pas trop euh, par quoi commencer et puis surtout, bah on a une vie aussi à côté, on doit travailler, on doit s'occuper de ta famille. Comment toi tu fais un peu pour gérer tes priorités par rapport aux entraînements euh, Et puis euh, bah voilà, comment tu arrives à, à manager finalement euh, parce que toi tu fais quand même des Ironman, donc c'est une préparation mmh. qui est assez longue. Euh, comment tu arrives à gérer tout au long de l'année euh, tes entraînements et puis ta planification finalement euh, sur, euh, sur tes entraînements Ouais. Alors euh, c'est vrai qu'effectivement le triathlon bah, c'est assez impactant au niveau de euh, la vie euh, personnelle puisque ça demande pas mal de temps, alors euh, comme tu dis c'est vrai que je fais euh, des Ironman, bon j'ai fait un Ironman essentiellement et sinon je me concentre maintenant plutôt sur des semi Ironman pour le moment et je reviendrai sur euh, des Ironman après. Okay. Alors moi je pense que la première chose à faire c'est déjà avoir une idée globale de sa saison, ça veut dire que souvent euh, justement à cette période-ci de l'année, c'est-à-dire que là on est euh, aux alentours de la fin de l'année, eh bien pour l'année suivante je vais déjà réfléchir aux courses que je veux faire et une fois que je sais les courses euh, que je veux faire, eh bien, je les mets tout simplement dans mon agenda. Alors après c'est vrai qu'il y a l'une ou l'autre course qui peuvent peut-être varier mais comme souvent il faut s'inscrire à l'avance, eh bien c'est le moment de caler ces courses. Et alors une fois que ça c'est fait, eh bien je rédige en fait un planning on va dire grossier sur l'année où je sais tiens telle course aura lieu à tel mois telle course aura lieu durant telle euh, période de la saison et donc comme pour être performant ce qu'il faut c'est essayer de ne pas euh, vouloir être performant sur toutes les courses mais plutôt sur une ou deux courses qu'on choisit sur la saison et eh bien ça devient très facile du coup de baser mon programme sur ça et de savoir l'évolution que je vais euh, instaurer dans mon programme pour pouvoir être en forme sur la course ou les deux courses. Euh, que je prépare, comme par exemple cette année ça va être les championnats du monde euh, en Afrique du Sud okay. Ironman 70.3 ben voilà, Là je sais que je vais planifier ma saison pour être en forme euh, début septembre et non pas euh, début du mois de juin pour euh, quelqu'un qui voudrait faire euh, un autre type euh, ouais. de course Donc, donc finalement sur l'année tu vas avoir un voire deux pics de forme mmh. euh, selon, euh, selon tes, tes dates clés ah. Donc tout, tout ton, ton schéma de départ lorsque tu vas préparer tes entraînements c'est euh, focaliser euh, donc, ta préparation sur les dates clés sur lesquelles tu dois être prêt ouais. et, euh, et donc tu vas adapter finalement euh, ton, ton année euh, en fonction et, euh, et du coup alors donc, on a bien compris par rapport euh, à ton plan global et au quotidien quand on voit euh, de plus près je ne sais pas peut-être chaque semaine ou, mm -hmm. euh, ou chaque jour comment est-ce que tu gères ça euh, de ton côté Parce que n’est pas ouais. facile hein, toujours de, de, de, de, de, tout, de tout compléter. <rire> Ah oui, c'est sûr. Bah donc, une fois que j'ai justement cet aspect euh, global euh, devant moi, eh bien, je sais sur quelle période je vais devoir me concentrer. Et alors, une fois que je suis dans ces périodes-là, eh en fait, je place tout simplement euh, les séances clés d'abord. Ça veut dire que moi, il y a souvent une image qui me revient euh, et dont on entend souvent parler, qui ne ressemble pas forcément euh, à la base à du triathlon, c'est le fait de mettre D'abord, en premier lieu, ces gros cailloux. Donc ça veut dire que quand on a un vase, mm -hmm. euh, si on veut le remplir au maximum, ce qu'il faut en fait faire, c'est mettre d'abord les grosses pierres et puis ouais. petit à petit, venir remplir le bol avec toutes les petites choses qui peuvent couvrir, je vais dire, les espaces qui sont encore libres. Donc moi, par exemple, je sais bien que ce qui est difficile à placer, c'est parfois les entraînements de natation parce qu'on dépend des horaires de la piscine, on dépend des horaires euh, du club. Donc ça, c'est vraiment des séances qu'il faut absolument caler dès le début euh, de sa semaine. Donc voilà, je sais okay. directement la natation, c'est tel jour, telle heure et puis ça ça C'est bon, ça. Bah ouais. tu priorises la natation. Oui, bon. je priorise okay. la natation okay. parce que je sais bien que si jamais je la, je la fais sauter, après ça, ça va être plus dur de la réintégrer dans le programme de la semaine. Okay. Et puis alors petit à petit, j'intègre les séances longues, par exemple à vélo. Je sais qu'il y a le, le dimanche, donc moi c'est le jour qui convient bien pour ça. Mmh. Le matin, je me fais une séance longue à vélo et petit à petit, je greffe les autres séances comme ça. Et la meilleure façon aussi de le faire, c'est de bien caler son jour de repos pour essayer euh, sur une semaine de pouvoir avoir des séances en intensité, des séances plus calmes, avoir de nouveau des séances d'intensité, des séances plus longues, des séances moins longues pour éviter d'avoir un concentré de séances euh, par exemple intense à une même période de la semaine pour justement avoir une bonne récupération. Ok, donc euh, répartir en fait euh, de manière assez homogène euh, mm -hmm. euh, les moments où euh, tu es dans le dur et puis les moments où c'est un peu plus relax, où tu vas pouvoir récupérer. Que... Ouais. J'espère que cette interview t'a plu, si c'est le cas, laisse-nous un like en appuyant sur le pouce bleu là juste en dessous de la vidéo et dis-nous en commentaire si tu te sens capable aujourd'hui de préparer toi-même ton plan d'entraînement pour le triathlon.